Nombre caché et unique dans la ligne 4 Nombre caché dans la colonne 7 Nombre caché dans le grand carré 5 Nombre isolé et nu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 Nombre caché et unique dans la ligne 8. Nombre caché dans la colonne 7. Nombre caché dans le grand carré 5. Nombre isolé et nu.